Donc, on était dans le cimetière la semaine dernière, et on faisait des choses dans ce cimetière-là, il y avait des trucs à voir. Comme... Euh, comme comme beaucoup de choses. Je vais laisser pour l'instant le HUD et je vais l'enlever après, si ça vous dérange pas. Pour voir le son... Hop. Donc oui, on faisait des choses la dernière fois. Euh, on avait trouvé le cimetière parce que euh, le cimetière euh, on savait pas exactement où il était, euh, je sais toujours pas où, où exactement où il est, mais bon voilà, on est dans euh, la phase où on s'est fait défoncer à coup d'une grosse euh, épée. Euh, on, avait fait, on avait bien avancé en fait la dernière fois, on avait fait tout le tour, on avait débloqué un raccourci de mémoire. Et ce raccourci nous avait aidé à faire euh, l'aller-retour avec euh, qui est ici d'ailleurs, c'est pas ça le raccourci hein c'est possible C'était ça le raccourci, je sais plus. Non, c'était pas ça. Euh, on avait trouvé un moyen de... Euh, de pouvoir aller directement de ici à... Euh, bah ça doit être par là. C'est ça le raccourci, je sais plus. Non, ça c'est le marchand. Qu'est-ce qu'il nous vend le marchand déjà Je sais plus. Tum, tum, tum. Que des... Ah bah on peut acheter des pièces. Bon, ça coûte cher les pièces. Ah, ah. 1888 à claquer. Euh, et quelques 2000, hein, quoi. Moins 2. 1988, du coup. Euh, moins 2. 98. Et euh, on était dans le cimetière. Euh, on était passé par là. Et voilà. donc le... Déjà, il y a tous ceux que j'aime pas. J'ai oublié les... Pars, pars, pars. Je, je ne veux pas de toi. En plus, tu m'enlèves ma vie. Quel enfer. Bah prions. Hein. Ah, tomber c'est joli. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Je le répète, la porte est ouverte. Comment on va en bas Ça a l'air bien en bas. Pour passer en bas, j'imagine. Ok. Bon, allez, on, on, on, on commence, le jeu commence. Je me mets en mode euh, optimisé. Ah, donc on est à la cathédrale, ça y est. Alors, la cathédrale, on a la map. On avait fait plein de trucs là, la dernière fois. On va faire encore plein de trucs. Euh... Non, ça on l'a déjà fait. Euh... On l'a déjà fait. Du coup, on peut passer en dessous, là Pour aller voir le... la tombe du héros parce que ce serait bien, en fait, de peut-être pas rester en bleu. Je veux juste voir si on peut y aller. Parce que maintenant qu'on est là, on peut faire qu'un soit l'aller-retour. Parce qu'en bleu, on a vraiment pas de vie. J'aimerais bien savoir si on peut passer en dessous. Non, on n'a pas l'air de pouvoir en passer en dessous, parce que c'est cassé. On, on peut le voir actuellement. <rire> Donc on va devoir débloquer ça, j'imagine. Euh, on va sans doute faire une pause aussi euh, d'ici, euh, d'ici euh, une peut-être deux, deux heures et demie. Le temps que... Oh non, c'est des mois méchants. Le temps que... Euh, la, la manif commence et qu'on regarde un petit peu euh, ce qui se passe. On va faire sans doute une pause à ce moment-là. Ça nous permettra de faire deux VOD parce que j'ai un peu de temps. Voilà. Je, je, je... soupçonne que tu es méchant. Ok Bonjour. Venez par ici. Non mais... Il m'a eu à mon propre jeu. Mais ils sont pas touchés, eux. Comment ça se fait À mon propre jeu de carottes. Je suis pas d'accord. Ah. Donne-moi la thune. Voilà. On va, du coup, on va casser ça et ça. Il y avait pas un truc là en haut Hmm, non, c'est juste un reflet. Juste flash flèche ou Non mais marchez comme des zombies, hein, ça me semble bien. Ah oui, en plus vous prenez de la vie, mais pars, pars, pars, pars. je veux pas. Ça, ça pue du cul, hein, les trucs roses comme ça. Hein. Enfin, violet. Ah oui, il me tape et ça fait mal quoi. Là-haut là, je te vois. Patates du piment pour augmenter notre tabassage. On voit rien. je l'ai dit euh, ultérieurement je n'aime pas ces, ces animaux euh, les corbeaux euh, sont méchants avec moi donc on va faire ça hein. mais vous êtes plein en plus non mais je vous aime pas du tout Oh non, pas un derrière. Pas leur game en fait du tout qui est qui que à base de non mais j'ai reculé j'ai avancé je vais faire des ronds autour de toi Il a rien qui va bon là on avance en plus c'est un peu au pif hein. on se balade dans la cathédrale pour l'instant sachant qu'on a la map qui est ici et que nous sommes actuellement à 5 donc je sais pas ce que ce que, que veut dire mais on a l'air d'être au bon endroit De la mana, trop bien. Là, il y a deux portes. Est-ce que sur notre super truc, ils nous disent euh, « Oui, bon, quand il y a deux portes, c'est bien. » Euh... Non. Non. non. Oui. C'est marrant d'avoir une map sur le côté, cette fois-ci. En fait, il faudrait traverser par, euh, par là, en bas, j'imagine. Mais là on est à 5 donc ça veut dire qu'on arrivera à 6, 7 Après il faudra faire 8 On descend euh, La légende compte que ce, que ceux portant cette couronne Deviennent capables d'incroyable bah, C'est Très bien on va avoir la couronne dans pas longtemps Le but c'est ça Bon alors du coup est-ce que c'est pas Non, non j'ai pas envie Et ici c'est quoi Ah bah un raccourci très bien De toute façon, on doit descendre, on hein. est d'accord, je veux juste voir où ça va. C'est moi bon, il y a du mana dans les trucs de... Ah non, c'est les lampes, elles sont bleues, ah, est-ce que... Oui, voilà, c'est très bien. C'est très très bien, on reprend deux manas de la vie, tout ça, tout ça. Euh, de la bombe, et on va reprendre notre, notre combo gagnant pour l'instant pour l'instant on fait un run calme hein. ça fait de deux semaines qu'on fait un run calme c'est plutôt cool ah mais vous courez mais en fait je vous aime vraiment pas non mais, <rire> lol, pars Parce que je suis pas en train de me tuer moi-même. Donc ça c'est vraiment les, les, les trucs les plus... Ah Les trucs les plus nuls. Bon, euh, ça veut dire qu'on peut l'éviter ici. Ça va être compliqué, je pense, d'avancer. Voilà. Ah Donc, euh, on avait vu que, en fait, ça, c'était les personnes qui étaient enfermées dans les... Euh, dans les rochers, là, les cairns. Ils nous permettaient de sauvegarder notre vie. Donc, euh, je sais pas ce que a... Là, il est en... Il est dans un seul étage, je suppose. On peut vous parler ou pas Je prier Non. Ah, si, ça, il est intéressé quand je prie. Yael est, est intéressé plutôt. Euh, ok. Donc nous sommes ici. Est-ce qu'on est sur la map Oui, le 9. Sauf qu'on n'a pas vu le 8. Et là, on va arriver au 10. Donc du coup, ça veut dire que... Voilà, ça. Je pousse ou... Ou je prie Je prie. Je vais prier. Pourquoi ça va fermer derrière? Quel okay, enfer l'enfer? Ah ça ramène. Oh, oh c'est sale. Ça ramène le truc, d'accord. Et du coup je peux revenir en arrière, c'est ça. Ah mais vous êtes parti. Vous êtes parti. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Bon, bah écoutez, on va descendre. Mais hein. tous les cadavres là, c'est compliqué. Hein. Après, on n'est pas dans notre forme vivante, on est dans notre forme fantomatique, donc normalement ça devrait aller. Mais euh, bon. Bonjour. Ah, il y a une sorte de tentacule. Ça va être une sorte de tentaculaire, hein, j'imagine. C'est Cthulhu C'est Cthulhu, J'ai vu l'image, vous avez vu l'image ou pas le but c'est pas de perdre de, de, de masse de vie hein, ça serait bien. Est-ce qu'il y a des choses là Je suis pas rassuré. Je le, ne suis toujours pas rassuré. C'est que des cadavres. Il euh, y a une sauvegarde, et on doit descendre. Donc j'imagine que la sauvegarde, par contre, c'est juste parce qu'on a passé un truc. Bon, alors, en regardant la map. On est ici. Remarquons qu'on n'est pas descendu à 6-7. Hein. 6-7, on sait pas ce qui se passe. On va aller voir juste vite fait 6-7 pour aller à 8. Maintenant qu'on a fait ça... J'ai du mal à capter. Oh non, mais pourquoi vous êtes là Ah oui, parce que j'ai relancé le truc. Est-ce euh, qu'on est, qu est euh, au bon endroit Oui, on est à 6, là. Et apparemment, il y a un trou. Quelque part. Euh... Là, c'est une sorte de truc à actionner. Vous êtes, des... Vous, êtes... Vous êtes un zombie. Laissez-moi tranquille. Ça, c'est pas un truc à actionner, ça Si. C'est la même chose que ça. Pourquoi je peux pas appuyer En tout cas. Euh, J'ai vu, il y a un truc. Ah là on est déjà derrière Attendez. C'est-à-dire qu'au fond de ça là il doit y avoir un trou quelque part ici parce que là regardez on doit on peut on peut aller en dessous en fait hein. aller voir cette 8 moi je vais aller voir cette 8 là il se passe quoi dans cette 8 Est-ce que c'est derrière ça là. non Mais je, En fait je fais.. C'est mon game à moi, j'ai l'impression de jouer. Est-ce que c'est là Non. Parce qu'on arrive à 4 là. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que cette 8 c'est en haut Ah il y a une sorte de porte là. Oui. Euh, c'est peut-être après hein. Qu Parce que là on peut pas ouvrir. on peut pas appuyer sur le bouton donc je euh, Je sais pas. Là, on est où, là Sur la map Là, on est là. Ok. Donc, 7, 8, j'imagine que ce sera peut-être au retour, parce qu'on doit descendre et après, on peut peut-être faire quelque chose par là. là. Euh, bon, bah, On va faire ça. Hein. Non, en fait, ils nous disent, là, sur le côté, ils nous disent les choses, mais 6, 7, 8... Euh... Bon, j'ai vu que Sean avait essayé de traduire. Sean Vidéo avait essayé de traduire. On peut traduire, apparemment, les textes. Euh, suite à ce que j'avais dit sur le fait qu'on pouvait facilement sans doute le faire mais euh, est-ce que c'est vachement intéressant je ne sais pas on avait parlé avec cette boursophobie la dernière fois on va voir il <coughs> y a un trou en haut aussi j'ai l'impression c'est pas un trou ça il se va de trou oui c'est un trou ah mais c'est le marchand le, ch le... Bonjour le jeu marchand, est-ce que tu veux me vendre des choses Je claquerais dans ça. Je sais Après, acheter des pièces, c'est vraiment... Euh, J'arrive, je, je roule sur tout le monde. Si j'achète des pièces, je peux avoir encore euh, moyen de placer quelque chose. Ça peut être intéressant, vu qu'il me propose des pièces dans ce euh, moment. Peut-être à cause du fait qu'on est dans le cimetière. Ah, c'est un boss. Mince. Mince alors Ouh là là, il y a des gens avec des faux. J'espère que c'est pas un boss euh, multicombat. J'espère que c'est vraiment le tentacule, man. Qu'est-ce que c'est que ça Oui, bah oui, bonjour. Je veux me battre contre ça, voilà. Je choisis, c'est ça Oui, apparemment. Ouh là là, ouh là là. Ouh là là. Mais protège-toi Voilà, en fait, il y a un moment, il a gardé la baguette et il voulait pas se protéger. Donc euh, je, je surkiffe ce jeu, sachant que j'ai nettoyé en plus ma manette, ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que normalement, je suis plus efficace, mais ce n'est pas forcément le cas. Bon, là, du coup, on va avoir euh, exactement ce que je redoute, c'est-à-dire euh, un système d'arène... Donc, euh, tant qu'à faire, hein. on, va, on va checker tous les gens. Hein. Donc, euh... qui c'est que j'aime vraiment pas Il y a de la vie déjà, c'est bien. Qui c'est que j'aime vraiment pas Eux, je les aime pas. Mais en fait, c'est plutôt c'est plutôt pas trop compliqué. Il faudrait qu'on commence par quelqu'un qui est vraiment chiant. Genre, toi, t'es vraiment chiant. Donc, euh, on va commencer par toi. Ah, t'arrives en plein milieu. Lol. Ah mais c'est juste les robots euh... Ah il euh... ah, y en a plusieurs aïe aïe aïe Et ça grossit Et ça grossit Ah oui non mais c'est vrai que j'ai pas toute ma vie donc euh, je suis en mode galère logiquement j'ai plus de mana donc du coup on va devoir se faire les gens qui ont qui peuvent m'en ramener lui eux ils me ramènent pas de mana mais je pense qu'ils vont arriver à 90 millions donc euh, voilà c'est cool Ramène ton pote eux je peux les stun vite donc ça c'est pas trop un problème pour moi voilà ça je prends pas de coups normalement pas trop ah Là c'est un oublon Lol Ah Vous êtes plusieurs Ça, ça m'intéresse Ouh là là Attendez Attendez Attendez je fais du menuing Est-ce que je peux faire du menuing De la vie Merci Oh là là Oh là là mais en fait, j'ai juste à les bourriner. Qu'est-ce qui se passe dans la vie, là Pourquoi je peux... Pourquoi j'attends Oh là là. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai attendu. Je sais pas. Excusez-moi, hein. euh, aujourd'hui, j'ai attendu. J'enlève l'aperçu, comme ça, ça me permet de voir maman jusqu'à la fin de ma vie. Ah là là là là. Débordé. On va prendre les, gren... les... les grenades pour... En fait, c'est ça, on fait du munning pendant les pauses. Euh... Ouais. J'avoue que je me rappelle plus comment ils jouent les gens du feu, donc... Euh J'ai appuyé pour courir hein, par exemple. Hein. Lol. Donc là par exemple, j'ai un peu de vie en moins. Hein. Donc je prends ma, ma, ma petite, euh, mon petit truc. Je m'équipe de ça. Et normalement on pourrait faire quelque chose avec eux. Je sais pas si c'est les mieux vraiment en deuxième. Hein. Ensemble. Voilà, merci. Voilà, voilà. Ah, il a pris la. Il a pris la def. Damn. Eux, faut que je les contre, mais en fait, j'ai pas envie. Ah. Voilà. Voilà. Ok. J'ai utilisé trop pour ça. Ensuite, euh, je crois que eux, ils sont chiants. Eux, ils sont chiants, mais ils attaquent vite. Euh... Eux, c'est ceux qui sont invisibles, je crois. Eux, ils vont ils vont ils ils peuvent perdre vite euh, si je prends le... J'ai du mana, là Ouais, ça devrait, aller. ça devrait aller. On va essayer de faire ça. On va faire ça. Ah, J'avais oublié... Oh non Ah oui, c'est ceux qui se téléportent. Oh là là, ok, enfer. Et après, ils se tapent euh, au corps à corps quand ils sont trop auprès. Encore, en ça peut aller, hein. Ça, ça va, en fait. Je pensais qu'ils donnaient de la vie, de quelque chose, mais ils donnent rien. C'est vraiment des rapiens, hein, sur le coup. Bim <tousse> Euh... Du coup... Eux, ça va. Ah oui, c'est les Batraciens, donc eux, ils viennent me chercher. Euh, ah, eux, ah... Eux, j'ai besoin de vie, par contre. Parce que je... <rire> je me rappelle plus comment on fait. Euh, par contre, eux, c'est... Ah non, ça, ça c'est les squelettes. Okay. Tant qu'ils sont pas beaucoup, ça va. On va faire un petit menuing vite fait. Excusez-moi, bonjour. Un cadeau. Ils sont énormément. <rire> Ils sont énormément Non mais en fait, faut, faut savoir gérer votre, euh, votre nombre en fait. Ah ouais... Non mais en fait, c'est infini votre truc. C'est bon, vous êtes tous là Ça sert à quoi Ah, il y a un grand. Super, j'adore. Ouh là là, ouh là là. Donc eux, eux, euh, eux ils sont trop. Il faut vraiment les faire en deuxième. Oh là là, ils sont vraiment trop, trop. Même si je le fais euh, de manière euh, sympa, c'est compliqué. de voir hein, ce qu'on peut augmenter on va augmenter nos trucs euh, je sais plus ce que c'est -ce que... ah oui ça ça transforme tout ça ça me permet d'aller plus vite je crois on va faire ça pour voir je crois que ça augmente mon nombre de vie attendez on va checker ça tout de suite chalice chalice chanceux ouais J'aime d'or ça augmente quelque chose. La gemme droit ça un Éco-Téonitronant, ça permet d'exploser plus. Plus de, plus de bombes, peut-être. Clochette de discrétion, je suis un peu plus discret. Bracelet de cheville, je pense que ça me permet de me déplacer vite. Euh, teinture, ça augmente mon attaque, ça baisse ma défense. Éco magique, je sais. Euh... Ah, c'est peut-être parce que quand on récupère, on a, euh, on a que de la magie. Ça, ça peut être intéressant, ça, parce qu'en fait, c'est ça qui me manque plus. Donc on va voir. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, j'ai besoin que quand il, quand il pose des trucs, ce soit des, euh, ce soit des, euh... de la magie, quoi. Ah, je l'ai pris. Il Mais je l'ai pris, là, aussi. Mais quoi L'autre, il... il apparaît en temps. Ah, c'est un temps. Donc, en fait, le truc, c'est par exemple, tous les... le scalette, en fait, je peux le faire d'un coup. On va faire les squelettes en premier. Hein, si c'est un temps. Euh... Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut optimiser, c'est le temps. Donc, tout, le... tout ce que je ne sais pas faire. LOL LOL MDR J'arrête de dire tout ça en fait On va le défoncer tout de suite hein, parce que je suis désolé mais euh, si c'est du temps Là je me suis protégé hein. Oh là là, là, là, là, là. Déjà qu'en bleu c'est une galère Mais en plus il y a l'autre qui arrive Ah non tu ne mourras pas comme ça Ah il avait préparé une Mais vas-y tu veux que je fasse quoi oh, Tiens tiens Je suis dégoûté Leg. Bon bah du coup on va faire les squelettes, hein. on va tenter les squelettes. Ils sont tellement nombreux. Oh là là. Oh la la la la. Tu veux que je fasse comment hein J'en ai fait pas mal. On va faire les squelettes direct. Je... Ça, ça a pas l'air d'être très transcendantal non plus. Est-ce que ça augmente ma... mon déplacement Parce que ça, ça serait pas mal d'augmenter de... mon déplacement. Est-ce que je pourrais... Est-ce que ça me servirait de geler quelqu'un Je sais pas. On verra. On verra après. Parce que le menuing, ça peut être intéressant pour geler hein. les gros, les grands, les forts. Après, c'est, on est, enfin, pour moi, ça me paraît, c'est pas le plus dur, je pense, clairement, parce qu'on connaît tous ces, toutes ces phases. J'étais pas bien protégé. Vite, vite, avant qu'il arrive. Et la protection Genre je me suis pas protégé là J'ai pris le premier coup Je me suis dit c'est gratuit je prends Merci au revoir La protection n'était pas là It seems so. J'arrive même plus à faire le premier j'ai. Mais. Quoi Où suis-je mort Mes thunes Je suis derrière là Je suis derrière le truc Euh. Voilà, merci. l'ai pris au retour. Mince, ça j'arrivais jamais à le prendre avant et là je le prends. Mmh. Bah les squelettes hein. En fait si j'arrive à faire ça Je pense que le reste ça peut aller Mais le En fait j'ai encore peur des Je les envoie trop loin. en fait Je prends des coups, je le sens même pas. C'est nouveau, ça. Là, je prends, je prends des coups, je le sens pas. Quel enfer. Pars, pars, toi. Je veux pas te voir. Ni tes potes, d'ailleurs. Il va me taper... De vie, on va essayer. Est-ce qu'on peut demander de la vie C'est très gentil de votre part. Parce que logiquement, on peut faire tout ça tranquillement. S'ils n'arrivent pas à 90 millions ça va. Parce qu'après il y aura les... les gens qui viendront me chercher donc euh, j'imagine bien. Voilà, y aura exactement. <rire> exactement. Ah y a les... Ah oui quand même il y a les ceux que j'essaie d'éviter tout le temps, tiens, cadeau. J'étais gelé. Ah c'est magnifique. Magnifique le game, magnifique Ils sont trop, ils sont vraiment trop Ok, toi tu veux te battre avec moi, mais j'ai pas envie en fait. Ah, oui. Parce que je veux pas qu'il y ait un mec qui se balade avec moi. Hein. Merci. C'est bien, on peut faire du menuing pendant qu'ils sont loin. Ah, oui, c'est vrai que du côté de. Du côté de leur, de leur bouclier, je peux rien faire. Il s'est endormi, il s'est endormi tout seul <rire> C'était marrant ça. Euh, je peux avoir de la vie en plus, c'est bien ça. Et on va les, on va les bourriner. Euh... Alors eux, je peux les faire uniquement avec sans rien, donc on va faire eux. Euh, ce qui serait bien ce serait de faire ça Mais c'est faisable hein, là on est bientôt à la fin T'es le dernier, tu vas pas me faire chier. Merci. C'est archi faisable. On peut s'en sortir. Là, eux, je peux normalement le faire sans magie, donc il y aurait pas de problème. Mais... Aïe, aïe, si par contre on m'enchaîne là c'est pas cool Là je peux me déplacer En fait je me déplace vite grâce euh, au truc hein. Je précise comme ça Mais non Aïe, aïe, aïe J'ai de la vie, et ça c'est intéressant. Et euh, je vais pouvoir me déplacer. Et ça c'est intéressant. est ce qui serait bien. Euh, je suis en train de réfléchir à comment je pourrais faire. Parce qu'en fait là, il faudrait que ça, ça soit ici, c'est mieux. Et là je vais pouvoir bah, bourriner. Bon faut croiser les doigts parce qu'ils sont quand même chiants. Hein. Parce que eux, ils arrivent vraiment tous en même temps, je crois. Et ils arrivent loin. Oh, mais je suis... eh, J'ai rajouté un truc ou. Ah non mais c'est vraiment infini. Ah oui, c'est vraiment infini. Lol. Ils reviennent vraiment tout le temps. Lol. Mais je l'ai fait en un coup avec la magie quoi. Ce qui est pratique. Mais euh, faut que je m'y habitue en fait. Parce que si, si je m'y habitue plus. C'est compliqué. En fait, je peux pas le faire. Après, je vais devoir me protéger. Exemple, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Et après, on peut faire. Ah oui, on peut faire la technique du. Tu te prends les coups des autres. Voilà. Ça, c'est pas mal comme technique aussi. Tapez-vous entre vous Oui, sympa un peu. Voilà, merci. Aïe. Aïe. pas très compliqué en plus, c'est ça que est... <rire> j'ai galéré, mais pour pas grand chose. Euh, du coup, qui a eu, qui a eu, où on a eu vraiment du mal, c'était avec les, avec les batraciens, euh, les squelettes. On va faire les squelettes, hein, parce que on va faire les squelettes. Les squelettes, c'est chiant. En fait, c'est mieux quand ils sont pleins. Mais... Ils sont chiants de ouf. Hein. Cassez-vous. c'est nul de alors que ah ah oui c'était le gros d'accord je me suis protégé aussi again mm -hmm. bon après c'est des gens qu'on rencontre assez souvent donc ça c'est plutôt sympa Et on peut on peut se rattraper sur ce qu'on a fait se dire oui bon peut-être qu'on fait ça Bon du coup le, les derniers euh, on va garder nos, nos, nos staries euh, en dernier Non mais le premier coup là il est dans mon cul Pardon excusez-moi Mais encore une fois allez-y mais je vous laisse tranquille hein, vous cassez où je me protège pour rien le grand qui, qui m'a dans le dos quel enfer je vais prendre de la vie excusez moi ok eux ils ont rien enfin, lui il a rien lui il a rien Et lui il a rien ok bon, ça va être fait ça va être fait ils sont un peu ils sont ils sont pas rapides ça, c'est pratique, ils sont pas rapides. Mais après, euh... quel enfer, quand même. Hein. Euh, bah, du coup, euh... on, fait les, on fait les multiples, en fait. Hein. C'est mieux, on va faire les multiples. Diriger vers son potent hein. Whoop là. J'ai euh, j'ai. Ce serait bien qu'il y en ait un de grand moins, s'il vous plaît. Voilà, les, les, au moins les petits, s'il vous plaît, merci. Il y a un grand, bah c'est bon. Ah, pardon. Ok. Euh... J'ai pas masse de vie, donc on va faire cela, pour être sûr. On peut faire la fin. à l'humilicote, ça va On est dans le, dans le, les passages chiants c'est à dire euh, en mode Smash Bros C'est le premier qui tombe du terrain Oh avec votre défense là oh. Toi tu dors mais reste dormir, s'il te plaît. Ok. Ok. Je l'ai touché là Il m'a touché deux fois. Ça va, tranquille. Euh, tant mieux que tu, tu ailles super. On va, faire, on va sans doute faire une pause d'ici euh, 1h20, 30. Histoire de, de faire un petit topo 1er euh, mai. Euh, il m'a touché dans le dos, mais bien sûr. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Bon maintenant il nous faut de la vie hein. je... je dis ça, je dis rien. Euh, il nous faut de la vie. Alors du coup... Euh... Il y a deux choix. Soit on garde nos trucs, parce que là il reste pas grand, il reste pas grand monde. On pourrait les faire eux sans vie mais ça risque d'être chaud. Ou Au moins avec ce qu'on a. Euh, eux on peut les faire je pense sans vie aussi mais ça va être tendu aussi. En fait le truc c'est qu'il faudrait que eux, on puisse les faire avec de la magie. Et le problème, c'est qu'on n'a plus de magie. Et ça, c'est un autre truc. On peut essayer de les faire aussi sans. Ce qui est plus compliqué. Mais euh, entre les trois, ce qui va être vraiment compliqué à gérer en vie, c'est eux. Euh, sachant qu'on peut demander de la vie, hein, là. Mais je sais pas si on peut l'activer pendant qu'on est en attaque. Donc, euh... Et si on faisait eux enfin, Je sais pas. Je ne sais pas. je ne sais pas là j'ai un j'ai un petit doute on va faire ça on va faire, le... on va faire celui là parce qu'ils sont que deux et... et je peux les gérer je pense si je prends pas de coups beaucoup stun non toujours pas stun ok pas stun donne toi s'il te plaît Il veut pas. Et Il a dit que euh, nique-moi. Euh, nique il a dit nique-moi. Tu veux pas mourir Ah oh, non, pas son pote oh. Tiens, le pote. Cadeau, le pote. Tu connais pas le 1er mai Le 1er mai, c'est euh, la journée internationale du droit du travail. Où tu parlais de, de comment on joue. Je vais mourir Attendez, je vais mourir Non. Oh là là. En fait, c'est on, on fait un rappel de tous les gens qu'on a tapés. Et ils sont tous méchants. Et nous, on a moins de vie parce qu'on est en mode automatique. Donc, euh, voilà. Euh, la vie, la vraie. Euh, tout ce qu'on apprécie. Donc, on fait, on fait de l'optimisation de vie pour pouvoir euh, avancer euh, tranquille. Euh, bon alors du coup. Euh... En, fait, il faud... en fait, il faudrait qu'on pense à qui on veut en dernier. En dernier, moi je veux eux. Il y a moyen de les faire, mais le problème c'est qu'en dernier, j'aurais plus de... de mages. À moins que je fasse tout en... sans les. Bon euh, commencer par là, on hein va faire dans le sens euh, organique du, trai... du terme. Quand je dis organique, je parle de comment le jeu nous le propose. Euh, le, le jeu nous propose eux d'avoir en premier comme méchant. donc on va faire ça. Normalement, je suis suffisamment bon pour les avoir tranquillement. Avec trois coups, et sans rien faire. Eux, ils sont chiants. Mais je peux les stun. Eux, ils sont chiants et ils sont protégés. Voilà. exactement dans, dans le game que je, je n'aime pas. C'est-à-dire quand ils sont pleins. Merci. J'attends juste que mon critique y revienne. Regardez-moi comment il me course là. Part par Par La protection. Voilà, la protection. Merci. La vie. La protection, je suis accorné, euh, comme on dit, je suis dans un coin. <rires> oh il se protège. Alors Tunique, c'est un jeu où tu ça ressemble un peu à à Zelda, dans le style, c'est-à-dire tu as, as le même système épée euh, bouclier. Euh, c'est tout mignon, euh, tu es un renard. Euh, par contre, euh, c'est un peu Dark Souls dans le gameplay. Donc, euh, comme tu as pu voir, on meurt, on, on laisse nos, euh, nos thunes à cet endroit-là. Euh... Et, euh, et les gens sont très, de très haut niveau, comparé à ce que tu joues. Donc, tu as des petits désavantages, comme ça. Et euh, on prie, on prie euh, comme dans les Dark Souls, euh, à des endroits. Oui, un Dark Souls Mims, en, en somme, exactement. Et on peut avoir, bien sûr, le COVID, le masque Covid, euh, pour, pour, pour dire, rappelez-vous. Euh, mettez le masque. Et, euh, et là, on est en train de jouer, euh, je sais plus, euh, on joue en mode un peu, euh, un peu bourrinage, mais euh, très, il faut... Je roule un peu sur le jeu actuellement et c'est le moment où je commence à avoir du mal, c'est euh, face au face de boss. Phase de boss. Avec les bon S. Et par exemple le Skeletor là, il m'énerve. Donc euh, faudrait faire ça. Et là je perds plein de vie. Eux, il m'énerve, mais je perds moins de vie. Et dans le sens du jeu, il faudrait faire les Skeletor. Donc on va faire les Skeletor. Là où Ouais, bah oui, bah... Y a pas que toi. Hein. Et je suis dans une métropole. Donc, euh, ça, c'est un peu l'enfer. On va faire les squelettes en premier, je crois. Les squelettes en... En fait, c'était bien le système de taper le gardien. Au moins, le gardien, on sait, tu vois, genre... Euh, Qu'il est beau hein. Je, je suis la seule... Les gens, ils me regardent de travers quand ils me voient. Bah ouais mais c'est pas étonnant. pas étonnant. Parce qu'ils sont euh, ils sont pas dans... Ils ont oublié qu'en fait, ça, ça, ça tue des gens, en fait, je crois. Euh... Et euh, il faut faire attention quoi, quand même aux gens. Ouais, on, va, on va les taper, eux, parce que qu'ils euh, m'énervent vraiment. En plus, je peux pas les taper avec le... Avec la magie parce qu'ils sont. En fait ils sont pas si forts que ça. Et en magie, en fait, ils prennent ils prennent moins cher parce que c'est des cadavres. En, de... en fait, y a vraiment que la grenade qui est bien avec eux. Bim Bim Grenade Bim Il y a le bruit là Grenade. Voilà, hop, il n'y a que le gros. Magnifique. Le grand, le, le fort. Vas-y, viens, viens. Bim. Ah, ça c'était tranquille. Euh, bah les batraciens. Hein. Écoutez, on va faire les, les plus chiants au début. On va faire les multiples. Sachant qu'ils sont tous beaucoup, hein, donc... Euh... Les batraciens, au moins, ils tournent en rond euh, quand ils sont perdus. Et ça, c'est bien. Et ils ont pas de défense, aussi. Donc, que... Pourquoi tu pars loin Tout ça pour que tes potes viennent. Je connais vos, vos bails. Si j'arrive à me débarrasser de tous les petits qui se baladent, là, ça me va. Voilà, et du coup, lui, là... Parce que les autres, ils sont plus longs, donc ça, c'est bon. Ok, on n'a rien perdu. On va se protéger au cas où, quand même, avec un peu de la vie. Mais... Regardez, regardez C'est magnifique, quand même. Hein. C'est là où on voit que le, le jeu est bien. C'est qui nous permet de... de... mec, il s'endort, tu vois. Il s'endort sur ses lauriers. T'es dans un camp mais bah, Moi je te le dis euh, dans le sens euh, où euh, je suis dans une métropole. Et dans les métropoles, c'est pas la fête euh, non plus. Euh, sur ça. Est-ce que je ferais pas un peu de. Euh, je, me, je, je prendrais pas du piment pour me booster un peu, histoire de les taper vénère Parce que comme ça, ça me permettrait d'éviter de, de les taper 15 fois. J'ai dû le taper 15 fois. Je suis heureux. Voilà. On attend, on attend. Putain. Pardon, j'ai dit un gros mot. C'était pas le bon terme non plus. Oh là là, ils sont tous en mode défense. Mais cassez-vous en fait Oh, vous me bourrez. Regardez-moi ça, là Bon, le grand, il est mort. Ok. Je sens même pas les coups tellement je suis bon, c'est un délire. Mais partez, en fait. Je vous touche même pas depuis tout à l'heure. Mais quel enfer Regardez-moi ces villes. Lui, là, je vais te taper, toi. C'est la lutte, hein. Mais pas la finale. À Paris, j'en vois au moins un peu, et quand tu en portes un, les gens te dévisagent pas comme si tu avais écrasé un ch leur chien. Oui, c'est vrai que c'est à Paris, les gens comprennent un peu, hein. Mais... Euh... Mais parce que tu sors de... Euh... Tu vois, tu sors du RR, tu entre guillemets, du métro, ce genre de truc-là. Ouais, de la vie. Donc là, eux, on peut les faire presque sans rien. Normalement. Oh le multiple qui m'a envoyé dans la gueule. Oh là là, là là, Le coup. Le coup. Oh là là là là, ils sont en train de cadrer le truc. En fait, je vous aime vraiment pas. Hein. Je vous l'ai dit ou pas Alors, Maintenant, je vous l'ai dit un peu pour euh, au moins une partie de vous. Comment je les aime pas ceux-là en fait Après c'est des trucs de zone, ils font rien d'autre que, que ça, donc c'est pas trop dérangeant mais.. Faut juste être patient avec eux. Tu es tout seul, que vas-tu faire <rire> Euh, il nous reste les chiants et les pas beaux. Euh, du coup, on va faire ça. Parce que eux, ils vont être chiants. On pourra en taper quelques-uns déjà, c'est pas mal. Mais c'est surtout, en fait, faut qu'on tourne. Parce qu'en fait, le début, il faut vraiment qu'on tourne sur place pour pouvoir qu'ils se tapent tout seuls. Parce qu'en fait, euh, ça c'est beau quand même. Il faut apprécier euh, cette, cette beauté... Euh... Cette, beau cette beauté du corps euh, du corps dronifiant. C'est-à-dire qu'il se tape en trop. Tapez-vous Tapez-vous, vous faites quoi mais Non mais ça c'était moi ça Ouah <rire> Lol. Petite vie. Ah Voilà la vraie vie. J'adore ce, cette technique. Je hein. <rire> sais pas si vous l'aimez bien, mais moi j'adore. C'est magnifique. C'est la meilleure des techniques. Est-ce qu'on va survivre à cette technique-là Par contre, ça c'est autre <rire> chose. Ça se tape. Ça se tape. C'est la technique anti-jeu. C'est mes, mes meilleurs strats. Hein. Les, les trucs anti-jeu. Allez, on va faire euh, le symbole de l'infini. Voilà. Bonjour. La strat qui fonctionne tout le temps. Voilà. Bim, bim. Vous êtes deux. Allez, maintenant, combat. <rire> Allez, viens, viens. C'était trop dur. C'était trop dur. Et maintenant, il nous reste ceux qui sont vraiment chiants, en fait. <rire> Mais qu'on peut essayer d'avoir euh, très facilement. Il euh, y a moyen. Et avec devis, vies, c'est faisable. la longe. Tiens. Ah, mais non ah, J'ai pas décidé de mourir maintenant, si ça vous dérange pas. Allez Vite Non Non Pourquoi, à chaque fois, il me fait le tir dès le début Il en restait que un. Je suis deg. En plus, il faut que j'aille aux, aux toilettes. Vite teuf. Histoire que... En plus, c'était faisable, quoi. On était bien, on était posé. Je, je passe aux toilettes vite teuf, histoire que. Euh, voilà. J'arrive. à tout de suite. Bon, on va faire la technique euh, la, plus, la plus longue de tous les temps, qui est... Euh, Est-ce qu'on peut aller acheter des trucs, là Parce qu'en fait, on peut acheter des trucs. On est un peu blindé. Donc on pourrait faire le flemmard, euh, les flemmards euh, tout le temps. Ah, il y a les flammes. Chose que j'ai pas acheté très peu. En fait, j'aimerais bien que ça, ça spawn euh, avec moi à un moment. On va en racheter, euh, au cas où. On va acheter du mana. Le mana, le problème, c'est qu'on en utilise beaucoup, quoi. C'est bon, c'est tout. C'est quoi déjà le, le la feuille Alors, dans... ça c'est le manuel euh, Millicot. je sais pas si tu... C'est ce qu'on récupère au fur et à mesure, euh, qui permet de comprendre euh, le jeu. Euh, piment rouge... Ah, le lierre c'est euh, le point d'énergie, ok. Parce que j'en ai besoin. On a utilisé tous nos piments par contre, ça c'est un peu chiant. Non, mais je pense qu'on est bien là. Je remets la cam d'ici peu Après mon addiction euh... Oh je suis deg Tiré dans le dos comme ça alors. Il a l'air clair j'ai tout compris Ouais mais c'est ça c'est très clair Et En fait c'est ça qui est bien C'est que apparemment tu peux traduire après euh, Dans le futur de, de, de l'imparfait Et il faut trouver les pages donc pour avancer, pour savoir à peu près où tu peux aller et tout, c'est avec les pages. Et moi je suis là, là dans, le, dans la cathédrale. Au niveau 13. Donc voilà, il y a 6 rounds avec tout le monde. Et il y a de la vie. En fait, on, moi j'ai une, une question d'ordre euh, qui, qui, qui me vient. C'est est-ce que la vie reste sur le terrain quand on appelle quelqu'un d'autre Est-ce que c'est possible aussi donc par exemple, euh, on va essayer de faire sans mana, sans rien, les deux gargouilles qui me cassent la tête, là. Enfin, ils me cassent la tête, pas façon de parler. Hein. C'est eux qui m'ont tué. Mais je me défends pas, là, pour ça, pour le retour de, de, de bâton. Voilà. Amène ton pote. Amène ton pote. La vie. Il a quand même des attaques de vénère. mais la, mais la défense Quelque chose Regarde, la défense au populaire. Oh là là. Heureusement que j'ai rien utilisé sur... Eux. En fait, il me met des coups critiques, donc euh, c'est vénère un peu ce qui se passe. En fait, c'est ça que j'aime pas avec euh, le gardien. C'est que euh, tu prends un coup du gardien, t'as plus rien. Et en plus, tu peux te retrouver de dos avec eux. Parce que dans le jeu, apparemment, se retrouver de dos, c'est rapide. quoi. C'est normal. On va le taper de dos pour voir s'il si prend des critiques aussi. Bon. Et la défense est morte. Il est un peu content le machin aussi, vous voyez, bah oui. Il est, de, il est content de me battre gratuitement. Sachant que le gardien c'est vraiment celui que j'ai vraiment galéré. Avec autant de, avec autant de vie j'ai réussi à taper euh, vraiment le vénère. Et là, euh, là j'y arrive plus, parce que ça fait un moment et que je bourrine euh, tout le monde. Donc du coup euh... Du coup voilà. On, on, est, on est un peu bloqué, Un peu bloqué. Ce qui paraît normal. En même temps, je m'aide pas. Hein. Non, vas-y, je pars. Ah, mais il y a le truc du stun qui apparaît. Est-ce que vous avez vu Le truc blanc, c'est le stun. Et là, il m pris, là, il m'a rien touché. Magie. Bonjour! Vous ici, je ne m'y attendais pas. Stun, stun, stun, stun, merci. Stun, stun. Là, il là, n'y avait plus rien. Là, il n'y avait plus rien, plus de défense. Il n'y avait plus rien. On va prendre la vie. Et bah bonne euh, bonne après-midi euh, Mini 4 Salut. Euh, normalement j'ai fini euh, de le taper lui. Et oui bah, bah normalement ça devrait être euh, ça, ça, ils sont pas très contents mais euh, ils sont ils sont normalement ça devrait le faire. ça devrait le faire. <rire> alors, je vais remettre la cam. Comme ça, c'est prêt. Mais pourquoi ça coupe à chaque fois que je mets la cam, là on Le retour au BS, il veut pas. Il coupe le son à chaque fois, là. Bourg. Bon, alors. Euh, on va faire donc nos, nos amis euh, qui sont trop dessus. Sans utiliser de, de mana. Alors, oublié par la technique, c'est courir. Voilà, ils vont se stack au milieu de façon, donc euh, le but c'est qu'ils se, se défoncent entre eux. que je me puisse me poser un peu pour prendre de la vie s'il vous plaît ça vous dérange pas merci mais je sais pas qui tire dessus c'est le problème qui me tire dessus vous voulez pas vous taper d'entre vous ah, merci. Allez, les deux derniers. Voilà. Donc, les mo les moins chiants sont faits. Euh... On pourrait essayer de faire eux aussi, comme ça. D'ailleurs, je vais prendre de la vie parce que euh, ça se sent que ça va partir vite. Euh, Est-ce que j'ai besoin de quelque chose là spécifiquement Non. Parce que là, je vais perdre de la vie, hein, normalement. Je vais rester là. On va en taper un au moins. Voilà, ça c'est fait. On se balade Allez encore un. Merci. Bah eh ben non. Bah ben non. Bah ben non Ils sont en décalage. Ils sont en décalage. Mais synchronisez-vous! C'est le premier, et le dernier. Oh là là, quel okay, enfer. il y a tous les plus euh, les plus chiants de la vie alors du coup nous on voulait essayer de faire un truc qui était très simple, c'est dire euh, on utilise la vie pour récupérer nos vies et laisser un peu de vide par terre donc par exemple si je fais ça je récupère directement ah oui donc du coup la potion est au milieu euh... Dane donc on va essayer de prendre le minimum. Voilà. Hop. Et on va appeler les stacos. Ah, on peut pas, tant qu'on les a. Oh, tant qu'ils sont tous là, c'est pas possible. Donc les stacos, euh, on avait dit le feu. Euh, on va utiliser le feu et les grenades. On va, on va les, on les one-shot. Ne hein. vous inquiétez pas. Tiens un cadeau Ça marche pas le feu sur vous Ah ça marche pas le feu sur vous. Euh, Quel l'enfer. enfer euh, Mais non mais je suis pas d'accord hein. Vous êtes trop. Oh là là là là là là là là ça tape. C'est la technique du blitz, hein. Ok. Euh, du coup, les batraciens ou eux, euh, on va faire les batraciens d'abord, parce que euh, au moins ils peuvent se, ils peuvent se bloquer tout seuls. Ils ont pas de défense en plus. Le feu ça marche. Et voilà. Et je pense que là on a fini, parce qu'on a utilisé tout. Euh, on peut même utiliser euh, du coup la magie. Et là ça peut aller vite. Il ah, faut croiser les doigts quand même. Non Restons concentrés. Ah non Tiens, tiens, tiens, tiens, je veux pas te voir en fait. Pas, pas, pas. Qu'est-ce que c'est que c'est euh, J'ai trouvé l'étoile de... Je sais pas quoi... La Triforce Oh, trop bien Un dash qui utilise me, mon truc. Ah, j'ai débloqué un dash. Et ça remonte Et c'est mon endurance. Ok, magnifique. Mais suis-je enfermé Oh, je peux sauter... Mais c'est beau. Bon, on a pris 40 minutes pour le faire. Ah, mais ça veut dire qu'on peut passer vraiment n'importe où maintenant. C'est génial. Quelle vie. On va pouvoir aller prier notre... Voilà. Je suis le héros mort. Me reconnais-tu Euh, faudra qu'on vienne aussi euh, la sépulture de l'avatar, indeed. Ah, je pouvais choisir peut-être Non. Ouais, je pense que je pouvais choisir, mais j'ai pris ça. C'est de l'endurance Je revis ou pas Oui, je récupère mon endurance La magie Ah, faut que je ressorte du coup pour pouvoir récupérer tout le reste. En... Faut que j'aille récupérer tout Ok Faut que je retrouve toutes les, toutes les sépultures des héros Ok qui. Je ne me rappelle plus où c'est Bon là j'ai mon endurance C'est déjà bien hein. euh... J'essaye de passer par là mais Ah il y, y a quelque chose à appuyer De la thune Ok merci Waouh, un nouveau chemin est ouvert. Waouh. Waouh. Et on, là, on sort totalement. C'est ça, l'histoire Non. Voilà, je suis comme euh, Naruto et euh, Sengoku euh, mélangés. Enfin, n'importe où. <rire> c'est n'importe quoi. Euh, c'est par là où je m'invente une vie Bah non, en fait, il y, y a un endroit où il y a le... Il y a moyen de descendre, c'est là. Ah, c'est là. Là, il y a moyen de monter. Et après, il y a moyen de descendre, je crois. Oh et en fait, après, on peut revenir ici. Et là-haut, là il y avait un truc qu'on pouvait débloquer. Avec une page, je crois. Et j'avais dit, ouais, je sais pas comment on y va et tout. Il faut qu'on revienne aussi dans le, dans le monde. Parce qu'il y a un moment où on peut trouver, je pense, quelque chose. Voilà. Bonjour. Cathédrale fantôme. Oui, oui, c'est bon. J'ai fait la Cathédrale fantôme. Mais on va revenir en arrière. Tu as raison. Il nous manque un truc. Genre, la, la page là, déjà. Je prends. Très belle page. Donc, ça, c'est sauvegarder les données. Okay. Ah, je peux faire ça je, je, je, je, je savais pas. C'est où que c'est Ah, oui, non, mais ça, c'est pour. Ah, oui, c'est la page d'entrée. De ok. Bon, bah, c'était très bien. Euh, mais on va retourner dans la cathédrale puisque je crois qu'on peut maintenant débloquer quelque chose. Il a aucun sens à ce que je fais. C'est pas grave. On fait comme si j'avais tout compris. <rire> Faut pas me laisser ça. Pour moi, c'est un jeu. Vraiment, dans le... De n'importe où. Voilà. On, on revient dans la... C'est pas la cathédrale, ça Ça, c'est le marchand. Au revoir, le marchand. Merci de m'avoir vendu des bombes. Toujours agréable. Non mais, j'ai pas envie. Euh, pas. Non mais... Tu vois que j'ai pas envie de te me taper avec toi. Tu vas pas me suivre jusqu'à l'intérieur. Donc là, ici, il y a quelque chose normalement. Qu'on peut euh, avoir et qu'on pouvait avoir normalement. Euh, quelque part, non On prend pas la map, elle nous dit quelque chose. Elle nous dit, oui, euh, figure-toi qu'il euh, y a moyen de faire quelque chose. 6, euh, 7 euh, trucs mûches. Là, là. On est à 2. Ah, faut passer par 5 peut-être pour aller à 6. Bon, on va faire ça. Bonjour. Par ici, 5 Vous êtes sérieusement en train de me poursuivre En fait, je vous aime pas. Hein. Mais j'ai une couronne sur la cra le crâne. You know Mais t'es toujours vivant, toi Pas. Lui, il est plus vénère. Excuse-moi. Toi, oh, t'es plus vénère, toi. Je vous sens énervé. Oh là la, la vie. Oh le poignardage. Mais t'es énervé, pourquoi tu vas vite comme moi? Алиосис А это акселевая, ну пока я акселевая Mais il est, ver... il est vraiment vénère, en plus tu flash quoi. Qu'est-ce qui me passe euh, Qu'est-ce qui se passe Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, évite ça, évite ça, vite ça, vite ça, vite ça. Tiens, tiens, dodge, dodge, dodge, dodge, dodge, dodge. Ah, on dodge plus hein. Hein quand on est contre le mur. Moi aussi je peux pas dodger hein, quand je suis contre le mur. Je pense que c'est là-haut qu'il faut aller. Voilà, donc là, il y a quelque chose à faire. Ici là le 6 Je sais même pas. On est en haut du 6 Mais pas loin du 6 en tout cas. Et le 5 c'est où alors Je comprends rien cette map. Pourquoi les deux travioles là là on, est... là on est là, on est derrière juste, ok. Et là Non. que c'est ici parce qu'il y a un truc qui se passe ici peut-être oui là on est on est presque dans le trou pas clair hein. bon il est censé y avoir un trou quelque part mais je sais pas où pour aller au 7 et euh, pour aller euh, voir le, de l'autre côté mais c'est pas très clair hein, la map est ce que c'est là c'est pas ça la map non là on est toujours derrière le truc ok on va monter hein. écoutez essaye de trouver hein, les portes quelque part mais on est tellement pas passé euh, dans, dans ce côté là là on est derrière le 10 oui bah, parce que on va, on va, on, là c'est là où on pris le truc partez. partez non mais en fait je veux vraiment que vous partez ah vous venez quand même avec moi bah, si vous voulez venir avec moi bah, venez avec moi donc là, on est passé par là. Ok. Et là, on revient ici. Ok. On les remet à zéro. Et ici, on est où, là, exactement Parce qu'en fait, c'est ça qui est marrant. C'est qu'il est censé y avoir un trou quelque part, quand même. Je t'aime pas. Je t'aime pas. Je t'aime pas du tout. Alors là, on est où On est dans le vide. Ok, super. Je suis content. Là où on peut monter, je suis sûr. Et le 8 est en dessous. Comment on fait pour arriver au 8 Il y a le 11. Il dit que c'est la descente ou c'est dans le trou noir Je sais pas, moi bon. En tout cas, c'est pas là. Hein. Bon, il y a un truc qu'on a oublié quelque part hein, ici, hein, mais je sais pas quoi. Hein. Dans la descente, c'est encore une technique à la Dark Souls. Hein. Dans la descente du. Euh... Ah, mais attends, il y a le bouton qu'on avait arrivé pas à allumer. Est-ce que le bouton il est toujours actif ou pas <tousse> Vraiment pas. Mais arrêtez de foncer sur moi, j'ai rien fait. Ah là, le bouton C'est quoi que ça a ouvert Ça a ouvert quoi Ah, mais c'est l'appel du truc Ok. Donc là, si je descends... Donc là, il doit y avoir un truc, là, dans, dans ce fourre-tout d'ascenseur. Il a rien. Il a que dalle. Il y a une téléportation. Super. Je suis définitivement pas content appuyer, je mâche, je mâche. Ouais bon, il y a rien. Ok. J'ai appuyé sur le bouton. Je suis parti. Ok. Mais là, il y a un truc, hein, Pour le 8, euh, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave. On se barre. Je marre de... de rester ici. Donc faut retrouver toutes les statues du cadavre de notre. de nous. Pour pouvoir revenir maintenant qu'on a le dash. Voilà qu'on est monté, non Mais on, on Je, je n'apparais même pas sur la, le truc. Ça c'est fait On la porte toujours pas On va aller dans la grande forêt Parce que la grande forêt euh, Je sais où est le truc je crois On a fait plein de fois euh, euh, Le cadavre de notre... Euh Ah oui, par contre, est-ce qu'on peut y aller Ça, c'est une autre question. Attendez, on va d'abord euh, se poser ici. Est-ce qu'on peut y aller Ça, c'est une autre question. Parce que, euh, vu qu'on est dans le monde automatique, euh, on est un peu limité sur nos déplacements. Hein. On va tenter. Donc déjà, on peut aller là. Super. Donc j'imagine que c'est la suite. Ah, une page. Bonjour, le marchand. Je peux prendre la page cette page, moi. On sait, il y a un 10. Le crabe. La en ruine. Ok. Les trois. Page 24. Point de contrôle morte. Page 24. Ancien cimetière, c'est bon. Porte dans les montagnes. Ok. La septuature dans l'avatar. Sainte croix. Le dodo. Dans la maison. C'est mal, mal imprimé, hein. Euh, la fée. Ah oui, parce que oui, il y, y a un endroit où on avait l'impression qu'il y avait une fée, mais on savait pas ce que c'était. C'était du côté de la plage. Et voilà. Donc du coup, nous, on va devoir aller à l'attaque. Donc euh, l'attaque, c'est du côté de la forêt. C'est à côté de la flamme de la forêt. Bah, c'est exactement ce que je cherchais. C'est très bien. Je cherche l'attaque. On cherchera la vie plus tard, parce qu'on s'en fiche, en fait. De la vie. Nous. Ah oui, mais maintenant que c'est passé. Ah oui. Il y a des endroits quand même qui sont bloqués. Mais on peut passer en, en, en sautant par j'imagine. Non, toujours pas. <rire> euh, toujours pas. Toujours pas. Ok, donc là par exemple, en fait, on peut vraiment pas passer. C'est dead. Oui, c'est dead. Oh, c'est moins, moins marrant. Bon bah du coup on va du côté de la montagne, j'imagine que c'est ça qui nous disait. Puis après, le lanceur cimetière, c'est porte dans les montagnes. On est déjà passé là-bas, non Je sais même plus. C'est ça la porte dans les montagnes Bon voilà. Ça a l'air de toujours pas aller bien ici. J'imagine que c'est pas là. la porte de la montagne, c'est juste à côté, j'imagine. Euh... Je vais regarder la map aussi pour savoir est-ce est qu'on peut repérer les... les sépultures. Voilà, donc on est passé de l'autre côté. Donc c'est par là. La map. Enfin, je, conviens. je ne sais plus la map. Ouais, donc on a fait tout... En fait, on était en bas, là. Ici. Là, il y a toujours le truc en bas. On peut essayer d'aller en bas. Moi, je pense que en bas, il y a un truc intéressant à faire. Parce que de toute façon, y a... du côté de la plage, il y a un truc. Euh, qui n'est pas, un... pas mon... Ah, oh, vous pleurez. Bonjour. Vous avez pas d'argent pour mettre dans le puits Moi non plus. On va aller chercher du côté du marchand. On va acheter plein d'argent et on va augmenter nos trucs. Hihihi. On va acheter plein d'argent, on va dépenser plein d'argent. Parce qu'il nous proposait au moins deux pièces. Ah oui, euh, c'est vrai que ici c'était euh, comme ça. On a de la thune, non. C'est pas comme si je fais pas ça au hasard. Bonjour. Chercher l'itinéraire doré. Ok, merci. Bah, c'est exactement ce qu'on allait faire. On va aller du côté de la plage, là où c'est doré. Et il y a aussi du côté de... Pas de la en... Tonne... Oui, de la en ruine, où on peut, à mon avis, passer, parce que... Il y a moyen. Le puits, il est là-haut. 8. 8, quoi. C'est parce que j'ai 8 pièces non, j'ai pas eu les pièces. J'adore. Ça, j'adore. Donc maintenant, on va augmenter, euh, je sais pas, hein. on va être silencieux en plus. Bonjour. Je peux aller là, maintenant. Je vais faire lair retour ici. Et ça, c'est cool. Oui, c'était censé te représenter. Cathédrale, trésor incroyable. Laurier de l'avatar. Oui, je les ai. C'est bon. Là, la porte. Oui, bah, la porte, c'est pas tout de suite. Hein. Et là, je peux toujours pas y aller. Hein. Ah, bah, si. Euh, trop bien. Ah, y a le Konami Code. Devant la porte, faut faire l'Economy Code. Devant toutes les portes Avec le. Oh, c'est trop bien. Attendez, ça va vous on a, on a vu une porte tout à l'heure, on va revenir tout de suite à la porte. Voilà. Euh, je sais plus où elle était la porte, par contre. Je crois qu'elle est en bas. Ça, ça servait uniquement à faire ça Ok. C'est uniquement pour nous piéger ça, encore. quoi. Euh, la porte elle est... Je sais plus où elle est la porte. Je sais plus où est la porte, mais on peut aller voir. Non, c'est pas là. vais encore me balader pendant 500 ans pour aller ouvrir toutes les portes, là. Sans faire le... Il y a un truc aussi, et je crois qu'on peut, si on se téléporte, il y a aussi un truc où on peut accéder par le laurier. Alors, attendez, on va, on va checker par ça. Parce qu'en fait, logiquement, on peut se télétransporter dans le... la forêt. Si c'est pas euh, obscurci. C'est la forêt ici, je sais plus. En voilà, regardant la map. Et après, on fera le code sur toutes les portes. C'est là. Euh, là où la map de télétransportation déjà C'est là. C'est vers la fin, je crois. Oui, c'est ça. Donc là, on, si on se télétransporte ici, c'est. Euh... Bah, moi, j'aimerais bien les ceintures de l'Est, mais je suis pas sûr de pouvoir y arriver. La toile en ruine, c'est à gauche. Le jardin de l'ouest, carrière. Nous, on veut aller. Parce qu'en fait, là, c'est bien que ce soit ouvert, mais euh, ça me sert à quelque chose, hein. ça. Que ouvert ici. Ah, peut-être pour revenir en arrière. Parce qu'en fait, je sais qu'on peut pas. Y... Mais c'est pas ici que je voulais aller du tout. il n'y a plus personne en plus ici. Non. Comme moi. Enfin, donc ça, c'est du coup au milieu. Faut que je m'en rappelle. Ça, c'est pour aller voir euh, la dame qui m'a tué. Et on veut pas y aller. Là, on est dans le sanctuaire de l'Est. Ok. Ah. Engin de siège. Ok. Où j'ai le retaper Is that serious? Est-ce qu'on est qu tente d'aller le voir ou... Ça c'est parce que je l'ai... Non mais l'enjeu de siège je l'ai tué. Il est mort. Oui il est mort l'enjeu de siège. C'est bon. Mais ils sont en train de, de pleurer sur le... le... J'aurais peut-être pas dû le taper en même temps. C'est vrai que ça paraît logique. Un petit peu de taper... Euh... Enfin, il était un peu fat quoi. Et de là, par là, en fait on arrive du côté de la du de, de forêt. Et je crois qu'il y, y, y a un endroit où on peut euh, se poser... Vu qu'il n'y a plus personne. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées là. On prend un peu d'ici. On se pose là pour voir ce qui se passe. Je suis bloqué. Comment je suis rentré là Ah oh, mais il se va sérieux Je peux faire quoi là Non. Ah, mais je peux, je peux me télé transporter en haut en passant par là Ah oui, parce que c'était des marches, c'est ça Ok. Bon, ok, bon, c'est pas très intéressant. Là, c'est par où La porte. La porte est ouverte. Elle était pas. Fa... Elle... Non, elle était. C'est moi qui l'ai ouverte, je crois plus oui parce qu'en fait c'est par là qu'on arrive tout à l'heure je crois non c'est pas ça c'est le chemin doré de toute façon oui c'est ça donc là on se balade dans le sanctuaire pour vérifier qu'on a bien tout pris mais en soi, il n'y a pas grand chose à prendre là on arrive là où il y avait toutes les... toutes les flammes là voilà on peut pas aller là-bas, hein. qui était notre... Qui nous permettait... Ah, bonjour. La sépulture de l'avatar. Oui, je crois qu'il y en a une dans le coin. Hein. Voilà. Ah. Tout ce que j'adore. Et la, la, la vie, euh, non Non J'aurais pu ne pas aussi popper, hein, ça aurait été bien. C'est vraiment tout pour m'embêter, hein, sur leur histoire. Oui, oui, non, mais je sais. Je ne fais que passer. Donc là, il y a du people qui arrive. Je chercher mon truc, hein. Venez, venez, venez. Il n'y pas peur. Ah oui, ça se dédouble, j'avais oublié. Quel enfer pour m'embêter. Ah hein. oh, mais c'est pas... C'est pas ça que je voulais, moi. C'est le mana, Mais on n'est pas loin. Ah, c'est la vie. Très, très, très bien. Je veux. Je veux. Toujours pas hein Ok. Et c'est vrai que la sépulture de l'avatar, c'est le plus compliqué. Ça va être peut-être de derrière le jeu. Là, on va aller du côté de la... De la... Vous venez pas, hein. C'est bon, on a fait votre truc là. Euh, ça va être derrière le derrière la porte de va être là où il y a tous les tous les masques. Là. Ça a l'air cool ici. Ah. Apparemment non. Apparemment, non. Il faut qu'on ressorte, j'imagine. Ok. Bon, on a la vie, on a l'endurance. Euh, L'atoll en ruine, ça doit être... Euh, ça doit être le mana. Parce qu'on avait trouvé le, euh, la dague. La Donc on va faire ça. Allez, allez, allez, allez. Ça veut dire que là, déjà, on peut faire les boss, hein, déjà. Vu qu'on utilise très peu de mana, finalement, face au boss. À part quand je suis en déroute. Ah, mais la tonne en ruine, on peut pas y aller. Ok. Et là, on peut y aller, hein. Non. Et derrière, hein. Donc là, c'est la dame qui m'a tapé. Elle m'a mis dans cet état. On peut pas aller là, non plus. Apparemment, non. Bon, bah, au milieu. Et au milieu, je sais plus où c'est. Ah mais non mais je... je voulais je voulais clairement pas revenir ici. Je monte tout de suite. Donc en fait le but c'est de la battre elle j'imagine. Mmh. Ok, bah du coup ça sera pas maintenant hein. On va essayer de récupérer tout Avant de la taper Donc c'est pas au milieu, hein. faut pas aller au milieu Et là normalement c'est... Oui, ça peut être intéressant par, par là, parce que je crois qu'on peut faire quelque chose. Il y a moyen de faire un truc. Déjà, on va sauvegarder ici. Parce que je pense qu'on peut re revenir aussi sur le... Parce que euh, chose que j'ai essayé souvent de le faire, c'était de revenir en arrière. Là, par exemple, ça c'est pas activé, ça. Pourquoi c'est pas activé, ça Je ne sais plus ce qui se passe, hein. Rien Ok. Ah oui, non, puisque c'était juste à appuyer dessus. c'est bon. C'est bon. En fait là on peut revenir normalement en arrière, voilà Ah, ça y est, vous êtes réveillé. Si j'ai pas envie, si j'ai juste pas envie. Oh là là, ça tape fort. Ah, je suis obligé de vous taper. Je peux me passer par là. Non, je suis obligé de vous taper. Ok. Oh là là là là, le coup. Oh là là. Mais en même temps j'étais pas prévenu J'ai perdu toute ma thune du côté de la, de la dame. J'aurais dû m'en douter euh, quand j'ai vu les gens euh, la dernière fois j'ai bloqué dessus. Et euh, voilà. Parce que avant, je vous, je vous rappelais, c'était il y a moins de. il y a, il y a très peu de temps. Mais j'avais fait déjà... Euh, J'étais passé devant et je me suis dit, bah ça attaque pas, euh, c'est marrant, euh, lol. Et en fait, ils attaquent. Donc on va, on va en réveiller un et on va le taper. Mais je prends quand même le coup, quoi. Je veux pas prendre le coup, en fait. Voilà. Pourquoi il était chiant comme ça Et là, lui, il prend. Il est, proté il est protégé direct. Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens. Regardez-moi ça Je suis. Mais je suis protégé, en fait Et voilà, nique-moi, <rire> nique-moi Allez, monte Voilà, hop, on passe en dessous. La vie, s'il te plaît. passe par contre. Hein. Je suis désolé mais ah, oui, c'est vrai que le bâton était bien au début. Euh... c'est pas où qu'on passe. C'est là non, en fait, on n'est pas descendu pour faire genre. Excusez-moi, hein, mais Non, mais c'est vraiment sérieux cette histoire. Qu'est-ce qui se passe ici euh, là on est où déjà On est dans la tour de lui. Mais en fait il a rien. C'est ça qu'ils sont en train de me dire Ah mais non c'est en haut. J'avais pas vu. Voilà. Donc là normalement c'est... Peut-être le mana. Parce que si on est dans le bon sens, normalement c'est mana. Ouais c'est mana. Donc, il manque la toile en ruine après. C'est là où on voit que j'ai augmenté mon mana de manière incroyable. Ah. Ça a enlevé. Oui parce qu'en fait c'est ça, c'est quand je les ai tapés ça a enlevé le truc, ok, ok, ok, ok, excusez-moi je n'avais pas capté. peut-être se booster aussi, hein. je suis en train de me dire que euh, elle a l'air un peu bourrine mais euh, easy aussi à faire, un peu patient dans, dans, dans le game et ça devrait aller. Donc là on fait un peu euh, objectif, euh, on se prépare hein, pour la fin de, de ce passage. On va peut-être reprendre ici, hein. c'est pas bête. Et on va, on va aller direction de l'atoll en ruine. Sauf que, je pense que c'est pas ouvert, donc... Euh... Donc on va repasser par là. On check euh, là où on en est euh, ça, ça c'est assez bon L'atoll en ruine c'est l'endroit où c'était bloqué et la carrière c'est l'endroit où je n'ai pas débloqué donc euh, ça et ça explique tout ça c'est pour les portes donc on peut aller checker les portes si on a envie euh, c'est le bon moment je pense euh, le chemin doré c'est là donc on pourrait descendre en fait. Hmm. Pour aller au vers le domaine des batraciens. On peut faire ça en fait en soir. C'est pas très loin je crois d'ici. Mais il y a plein de cartes que, que je me posais comme question. Et là en fait il disait qu'on pouvait dormir ici. De mémoire Ah non. Il bah, y avait une sorte de, de, de, de petit dessin avec euh, le dodo. Je vous montre hein, parce que j'en parle mais je l'ai vu. Dans la nouvelle page. Euh, c'était où Il y avait un petit dessin sur la nouvelle page. Donc, c'était pas cette page-là, ça devait être la page du début. Là. Là, ils disent la petite maison. On peut faire dodo. Donc, là, ils disent par exemple, on peut traduire là. <rire> ça, c'est le début de la traduction. Euh, et c'est pas cette maison-là. Du coup, c'est l'autre. Celle qui est là. Ah tiens. Alors. Oh, Faut que j'aille re aux toilettes. et Je fais que boire, en fait, dans ma vie. Euh... Bas, droite, haut, gauche. Oh là, là je vais jamais m'en rappeler. Je note. J'suis désolé, hein, je suis désolé, j'ai une petite mémoire dans ma vie. Donc, bas. Droite. Haut. Gauche. Pac. pack Est-ce qu'on a besoin d'aller vite, d'après vous Faut rester appuyé. Il se passe quoi Au bas. En fait, c'est plus ou moins une sorte de... <rire> euh, je sais pas. Ça veut pas marcher. Ah oui, attendez. Parce que je me trompe. Bah. Après, ils disent que je dois être en vert, hein. Là, je ne suis, suis pas mort, en fait. Bon. On va faire une pause. Euh, je vais revenir vite fait euh, après. Je fais une pause pour pouvoir qu'on fasse aussi un petit topo de comment ça se passe la manif, histoire qu'on regarde un peu ce qui se passe. Et, euh, et on revient, du coup, pour la prochaine. Parce qu'on va, va couper la, la VOD ici. Au revoir, YouTube. Salut, salut. Ciao. Bisous.